Ouais, euh, salut, je viens pour la guitare. Vas-y, entre. entre entre. Hop. Euh, bonjour. C'est normal, là, la poule dans le salon Hé, <coughs> hey, ta montre, ta montre, ta hé, c'est vrai Ouais ouais, que... ouais, ouais, ouais, c'est une Rolex, ouais. ouais mais euh... Il est pas là, il hip-hop Le bon con. Vous cherchez, il vous trouve.